on a tendance à faire une dichotomie entre l'humain et les animaux. Déjà comme s'il y avait d'un côté l'humain et de l'autre côté les animaux en oubliant que l'humain est un animal et dans cette dichotomie on a tendance à dire que les animaux agissent par instinct alors que les humains auraient leur libre arbitre et euh, ne seraient pas eux, motivés par euh, des instincts divers et variés. Évidemment euh, c'est à nuancer complètement parce que d'abord chez l'humain évidemment on a un rôle important des instincts, euh, si j'ai tant de mal à me retenir d'aller ouvrir le frigo et prendre de la crème au chocolat notamment quand je suis stressée c'est parce que je suis prédisposée à ça. Et pour les animaux, on a aussi bien sûr des comportements qui sont prédéterminés génétiquement. Donc les éthologues préfèrent maintenant utiliser ce terme-là plutôt que le terme d'instinct qui reste très vague et dans lequel on a mis un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, si on revient aux cris d'alarme dont on parlait tout à l'heure, ils sont prédéterminés génétiquement, en tout cas chez les poules et les coques, c'est-à-dire qu'ils vont spontanément émettre ces cris-là en présence de tels prédateurs. Ils n'ont pas besoin d'avoir à les apprendre. Par contre, la signification des cris d'alarme va devoir être apprise. Et euh, les coqs vont les émettre donc de façon très flexible en fonction du fait qu'ils sont vus ou pas par le prédateur, en fonction du fait qu'il euh, y a tels ou tels individus qui peuvent l'entendre. Est-ce que je suis avec une poule Est-ce que je suis avec un coq Est-ce que je suis seul euh, ou avec un animal d'une autre espèce Et donc on voit bien que c'est pas mécaniquement, je vois un prédateur, je pousse tel cri. Euh, le coq est capable aussi d'évaluer la situation et d'adapter son comportement de façon beaucoup plus fine que ça.